De de Alors, bonjour à toutes et à tous, donc, euh, je suis Sophia aussi je suis membre du Parti communiste français et euh, membre également de euh, la commission féministe du parti. Euh, donc, je suis euh, chargée de, de donner toutes les réflexions et de et d'alimenter et nourrir euh, la ligne de notre parti euh, sur euh, toutes les, les questions féministes. Alors, euh, je ne sais pas si vous avez un peu suivi euh, l'actualité ces derniers mois en France. Euh, elle a été évidemment, euh, comme vous euh, toutes et tous, euh, euh, alimentée hein, par, euh, par la dernière élection euh, européenne, qui euh, pour nous en France a été euh, très difficile, euh, surtout d'un point de vue. Euh, euh, justement des euh, droits des femmes et euh, pour les féministes en général puisque euh, tout d'un coup voilà, on est en 2019 et on a eu de nouveau euh, euh, des discours euh, voilà, des différents partis de droite et d'extrême droite euh, qui ont remis en fait sur le tapis euh, voilà, euh, remis en cause euh, le droit à l'IVG et des droits euh, fondamentaux et donc euh, c'était bien le, la, la marque euh, que euh, les droits pour lesquels euh, nous en tant on se bat, ce ne sont pas des acquis malheureusement, mais ils sont à remettre en question de façon perpétuelle et donc ils en va de notre mobilisation pour assurer une grande vigilance. Donc on l'a dit un petit peu tout à l'heure, le 20 juin dernier d'ailleurs, nous en France, on a organisé au Panthéon, donc c'est un lieu symbolique en France puisqu'il n'y a que des hommes qui sont euh, entrées et donc on a fait un panthéon pour les femmes qui étaient euh, victimes de, de féminicides puisque euh, en France depuis le 1er janvier nous euh, vivons euh, un drame avec euh, des crimes sexistes de masse puisque aujourd'hui à l'heure actuelle il y a déjà 76 femmes euh, qui ont été euh, assassinées par euh, leurs conjoints ou ex-conjoints un chiffre qui d'ailleurs euh, est très loin euh, de la réalité puisque ne sont pas pris en compte les crimes à l'intérieur des familles commis par des pères, des frères, des cousins, etc. Et donc, on a fait une, une première action qui a eu euh, du succès. Mais malheureusement, on est encore euh, voilà, à essayer d'unir de, de, en fait, toutes les forces de gauche et féministes qui, euh, qui puissent euh, voilà, défendre ces euh, droits. Euh, les, la politique d'Emmanuel Macron, notamment depuis euh, qu'il est arrivé au pouvoir en, en 2017, a été euh, voilà, marquée par, par l'austérité, et, euh, et bien qu'on ait eu une stagnation en fait, dans les chiffres euh, de la pauvreté en France depuis 2016, il n'empêche en fait, que euh, la, la tendance s'inverse sur la, sexualité, enfin, la sexualisation dans euh, les, les parts en fait, d'hommes euh, et de femmes à l'intérieur de, de la pauvreté. Et euh, le premier constat qu'on peut faire, c'est que en très, très grande majorité, euh, les personnes en situation de, de précarité, ce sont bien entendu les femmes. Et euh, nous, l'un de nos combats, et je vous, aussi, je vous invite aussi euh, à vous inscrire dans, dans cette démarche, c'est euh, nous, en tant que, que communistes, euh, évidemment le, de, de, de voir les choses par le prisme de la lutte des classes, parce que, euh, qu'on a oublié en fait, c'est que euh, le, le capitalisme, quand on dit voilà qu'il exploite les travailleurs, en réalité il exploite deux fois plus euh, la femme et donc il, il, il a servi et il, euh, le capitalisme assoit euh, des, des stratégies de domination deux fois plus violentes en fait euh, à, à l'égard euh, des femmes. Et euh, donc c'est quelque chose voilà, qui, euh, qui est très important et qu'on qu doit introduire euh, à l'intérieur de nos réflexions. Euh, au sein de nos différents partis euh, de gauche et notamment euh, communistes, parce qu'on euh, on oublie en fait euh, que euh, le capitalisme nourrit le patriarcat et que le patriarcat nourrit le capitalisme. Et que euh, la division sexuelle euh, des, des tâches, euh, le fait que les femmes ont une double journée, voire une triple, pour celles qui justement euh, sont des, des militantes, euh, est, euh, euh, est quelque chose de pas assez euh, pas assez pris en compte, pas assez euh, reconnu, à tel point que euh, la précarité, la pauvreté et les mécanismes de domination euh, vont de, de façon euh, euh, grimpante. Euh, tout comme hier, on a introduit euh, l'intersectionnalité notamment avec les combats des femmes noires aux états unis euh, pour montrer en fait que être femme c'est compliqué et on vit des situations de, de domination, mais être femme noire c'est euh, une double peine également. Et euh, sur les questions de, de la pauvreté et des dominations de la précarité, il y a également une urgence à euh, analyser et euh, réfléchir euh, cette problématique de façon intersectionnelle également. Quand on est une femme euh, et euh, soumise à la précarité, euh, on est deux fois plus discriminée, deux fois plus sujette à euh, diverses euh, problèmes. Donc euh, cette, euh, cette euh, précarité est évidemment euh, multifactorielle et euh, les femmes concernées par euh, les discriminations euh, subissent, de euh, subissent ces discriminations de façon multiple ou euh, aggravée. Euh, C'est important de vous donner euh, quelques chiffres euh, sur la, la situation en France. Il faut savoir que euh, 70% des travailleurs pauvres ce sont des femmes. 82% euh, des emplois précaires euh, sont occupées par des femmes et 82% également du temps partiel, c'est également euh, des femmes qui, euh, qui l'ont. 62% de l'emploi non qualifié est également euh, euh, voilà, exercé par les femmes et enfin euh, 85% des chefs de famille euh, monoparentales, ce sont des femmes également. Et donc on voit bien hein, que quand on, est, euh, on travaille, qu'on a euh, à gérer toute seule un foyer parce qu'il voilà, y a une séparation, etc., on est euh, beaucoup plus euh, facilement sujet à euh, des, des situations euh, graves de précarité. Et c'est parce qu'elles sont des femmes que les femmes euh, en situation de précarité subissent euh, pleinement euh, finalement les, les conséquences du sexisme. Et là encore une fois, en fait, l'un alimente l'autre. Donc, euh, on a du mal à entrer dans le, le marché du travail, à s'émanciper, etc. Donc, on ne peut trouver que du travail précaire. Et dans le travail précaire, il y a énormément euh, de sexisme parce que euh, voilà, les, les, les patrons, le patronat, le capitalisme et euh, les, tous les syndicats de, de patrons en France euh, euh, sont tellement puissants qu'ils euh, voilà, sont très actifs en fait, à euh, rendre le, le travail toujours plus pour faire des économies d'échelle sur le travail des femmes. Euh, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un, un, un concept en fait qu'il est important euh, de conscientiser et de, et de prendre en considération, c'est euh, celui de, de la charge mentale. Euh, la charge mentale c'est quoi C'est le fait que euh, les femmes en fait à pensé à absolument euh, euh, tout à la maison et donc on en a parlé dans la première plénière sur l'importance de faire une grève mondiale générale, mais qui soit également une grève domestique, parce que euh, le, le, travail, euh, le travail domestique, c'est quelque chose qui est complètement invisibilisé. Et au même titre que euh, les femmes qui occupent des emplois précaires sont également invisibilisées. Je prends l'exemple des femmes de chambre, elles commencent le matin en France à 4h, et elles arrivent à 9h du matin avant que euh, les bonnes gens qui travaillent dans les bureaux et qui exercent des emplois de cadres qualifiés, etc. ne les voient pas. Donc c'est des femmes qu'on a complètement effacées dans la so de la société. Et c'est euh, la, la même logique de domination qui s'exerce à la maison parce que tout le travail qu'elles font à la maison, non seulement il leur incombe, il leur est dû mais euh, il est complètement invisible puisqu'il est... Euh, euh, à la maison, et c'est aussi comme ça que euh, les violences sexistes, sexuelles et conjugales euh, sont grimpantes parce que ça se passe à l'intérieur de, de cercles fermés, ça, ça se passe entre les quatre murs euh, de la maison et, euh, et le, travail, euh, le travail domestique euh, incombe en permanence à la femme. Euh, la chaussette qui traîne par terre c'est à la femme de la ramasser l'inscription euh, des enfants à l'école ou dans les centres de loisirs, etc. c'est à la femme d'y penser et euh, toute cette accumulation de, de to-do list de choses à faire euh, qui incombent à la femme euh, engendre en fait un, un épuisement euh, euh, mental mais également euh, physique et, euh, et, et, et, et du coup ce qui se passe c'est que euh, quand il s'agit ensuite de prendre soin d'elles-mêmes, elles sont tellement fatiguées, elles sont tellement également dans une logique euh, de, de sens des que qu'elles vont d'abord s'occuper du repas des enfants et de la famille, du linge, etc. Et donc, euh, elles ne vont pas prendre soin d'elles-mêmes. Euh, ça, c'est le premier élément dont on va parler euh, tout à l'heure. Ensuite, il y a également quelque chose d'important, je vous disais, il y a un épuisement euh, physique et psychologique des femmes sauf qu'elles vont moins chez le médecin et qu'il y a ce que j'appelle un androcentrisme dans la médecine à savoir que les pathologies spécifiquement féminines et qui sont vécues de façon beaucoup plus forte par les femmes ne sont pas considérées au même titre que les pathologies masculines. Quand il s'agit de pathologies masculines, bizarrement il y a des moyens dans la recherche en médecine qui sont employés alors que celles qui touchent les femmes on voit bien en fait qu'on peine à, euh, à les faire reconnaître. Et ensuite, il y a, comme vous disais tout à l'heure, euh, sur euh, l'importance de l'intersectionnalité, toujours des, des suppléments de discrimination envers évidemment les femmes migrantes, les femmes handicapées, les femmes dans ce que nous en France on appelle les quartiers prioritaires de la ville, dans lesquels on est censé mettre davantage de moyens, et également euh, à... à euh, il y a en effet dans, dans l'esprit euh, des, des femmes qui sont euh, ces chefs de famille, même si euh, très souvent ce n'est pas reconnu, une logique d'économie, de compression euh, des dépenses, où en fait elles passent toujours en dernier, que ce soit sur les dépenses monétaires, comme euh, sur euh, voilà, ce, qui, ce qui les concerne elles. Donc elles vont s'occuper de, euh, de leurs propres parents très souvent, parce que euh, euh, voilà, le, les logiques aussi d'austérité ont fait que euh, les établissements qui accueillaient les, les personnes âgées euh, sont de plus en plus privatisés et que du coup, voilà encore une fois, il y a un certain nombre de foyers qui ne peuvent plus euh, mettre leurs parents dans ces, ces établissements spécialisés et qui les accueillent également à la maison. Et ce sont les femmes également qui, euh, qui s'en occupent, en plus du foyer en général et, euh, et des enfants. Euh, C'est très important que vous sachiez qu'en France, euh, 3 femmes sur 10 avec des revenus de moins de 2 000 euros par mois, n'ont pas fait de, de frottis euh, euh, au niveau du vagin ces trois dernières années. Et, euh, et, et le corollaire en fait, de ça, c'est qu'on a un bout des cancers du col de l'utérus, etc., qui ne sont pas pris euh, en charge à temps, parce que justement, euh, avec la charge mentale, avec l'austérité et donc la précarisation euh, progressive euh, des femmes, euh, en, à la fin, en fait, voilà, elles se retrouvent euh, euh, L'humeur de mondiale, comme on dit chez nous, et euh, elles, euh, elles, elles sont voilà, sujettes à euh, des, des problèmes euh, de santé euh, graves ici Et euh, 64% également des personnes qui ont renoncé ou reporté un soin euh, ces 12 derniers mois, ce sont également des femmes. Donc elles sont tellement débordées, euh, notamment par le travail à la maison, euh, en plus du, du travail euh, voilà, dans leur entreprise. Elles, elles, elles renoncent même en fait à aller se soigner lorsqu'elles ont des, des problèmes de santé. Chaque année, du coup, avec, euh, avec ça, ce sont 9,5 millions de femmes euh, qui euh, renoncent également à, à, à avoir recours en fait à des aides d'État qui existent et dans le monde dont elles, elles peuvent bénéficier euh, parce que euh, les, les, les démarches, en fait, sont très compliquées au niveau de, de l'administration, qu'on euh, a euh, beaucoup de, de femmes également qui euh, n'ont pas euh, pu vivre, en fait, la transition numérique, et tout se fait aujourd'hui euh, en ligne, et donc euh, elles, ne, elles ne font pas, en fait, euh, les demandes d'aide au logement, d'aide au retour à, à, à l'emploi, d'aide euh, pour euh, l'aide médicale, etc., parce que ce sont des démarches très très longues et que encore une fois, elles s'inscrivent dans des logiques de priorité où ce sont euh, les foyers, euh, les, les enfants, les parents, euh, les repas, etc., qui, euh, qui passent avant leur propre santé ou euh, leurs propres besoins. Donc elles ne demandent pas euh, des, des aides financières. Euh, elles renoncent également à ses soins à cause de, encore une fois, de, des logiques d'austérité qui sont euh, opérées. Euh, de façon encore plus grande en fait depuis euh, deux ans avec la politique d'Emmanuel Macron, parce que euh, les médecins font de plus en plus de dépassements d'honoraires. Donc normalement, les, les soins en France sont soumis euh, à une réglementation, sauf que euh, certains euh, médecins euh, arrivent à avoir des, des autres conventions et donc à ouvrir leur propre prix. Et donc, quand par exemple une consultation chez le gynécologue coûte 200 euros, évidemment, en fait, les précaires euh, ne vont pas y aller. Et du coup, c'est euh, toujours euh, plus de, de, voilà, de, de creusement en fait, des, des inégalités et euh, mise en danger en fait, de, de leur propre santé. Euh, on a également un, un, un énorme problème euh, de disparité sur les territoires. C'est-à-dire que les services publics, ce pourquoi nous, euh, en tant que communistes, on se bat, euh, n'existe pas partout en France et euh, on a des gros problèmes dans les, euh, les villes populaires et en milieu rural où il est parfois très difficile en fait, de trouver un médecin, il faut faire des kilomètres ou des kilomètres pour aller voir un médecin et euh, du coup en fait, euh, les seuls médecins qui sont euh, qui dans ces territoires sont pris d'assaut et on a parfois des délais d'attente de 6 euh, mois pour consulter un simple médecin. Ça c'est un frein supplémentaire, c'est euh, une mise en danger supplémentaire euh, des femmes et, euh, et après, voilà, il faut, faut que vous sachiez que euh, ce n'est pas, euh, pas juste un, un état de fait, c'est qu'il y a une logique, évidemment, derrière. Euh, comme on disait, voilà, comme on disait Karl Marx, pour euh, reprendre les, les, les classiques, euh, le capitalisme euh, assoif euh, et, et, et martyrise le, le, le travailleur, comme euh, le, le ventre de la terre. Mais évidemment que les politiques d'austérité ont trouvé que euh, mettre sous leur joue euh, les femmes, c'était euh, une super opportunité. Parce que justement, étant donné que, euh, naturellement, elles portent la vie, et donc euh, pour le capitalisme, c'était euh, naturellement, euh, elles, sont, on va les, elles sont fragiles avec, euh, avec ça, et donc on va les fragiliser davantage pour euh, les soumettre d'autant plus à euh, la domination. Et les politiques d'austérité ont en effet tout intérêt à ce que les femmes ne soient pas en bonne santé, ne soient pas euh, maîtresses de leur emploi du temps, et occupent les métiers et les emplois les plus précaires. Et, et enfin, tout simplement, parfois, elles n'ont pas le temps d'aller consulter, elles ont tellement de travail, en fait, une fois rentrées à la maison, que voilà, il est 22h, 23h, et ce n'est plus, du coup, le, le moment pour elles d'aller consulter un médecin. S'il est souvent rappelé que l'espérance de vie est supérieure, en effet, chez les femmes, les spécifiques des femmes concernant, comme je vous le disais tout à l'heure, certaines pathologies et les obstacles dans l'accès aux soins rencontrés par euh, celles qui traversent une situation euh, de, de précarité sont encore euh, très peu utilisées. Je, je reviendrai euh, euh, tout à l'heure là-dessus plus précisément, mais euh, la, la conséquence directe de ça, c'est que les femmes précaires euh, présentent donc une santé physique et mentale qui est euh, vraiment beaucoup plus dégradée. Et le Haut Conseil à l'égalité en France a donc décidé de rédiger un, un rapport en fait, avec une étude très précise sur ce, ce, ce cas, parce que c'est vraiment symptomatique en France et on a vraiment un, un problème de fond sur, sur ce sujet. Et ils ont fait des recommandations pour le gouvernement. Et euh, Du coup, vous n'êtes pas sans savoir que euh, l'actualité la plus fraîche, c'est qu'après euh, des mois et des mois de contestation, il euh, y a un Grenelle euh, des, des violences faites aux femmes qui, euh, qui est engagé, sauf que c'est une énorme esgouffe et pour moi une énorme blague parce que euh, le, le sujet, c'est vraiment de mettre des moyens supplémentaires euh, pour, pour, pour les femmes et pour les droits des femmes, ce qui n'est pas fait. Euh, il faut savoir qu'en France, le budget alloué aux euh, droits des femmes, à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et à faire des politiques d'égalité, c'est 29 millions d'euros. Vous pouvez rire si vous en avez envie. Euh, la, la vie et le, et le travail euh, sont donc pénibles. La vie, donc, euh, comme je vous le disais à la maison, c'est euh, toujours plus stressant, toujours plus usant euh, pour les femmes et pourtant, euh, ce, cet euh, usement, ce, ce stress, euh, ces conditions-là ne sont pas reconnues euh, ni par le travail euh, en réalité dans les entreprises où elles sont euh, malgré une réforme qui a été euh, engagée euh, euh, récemment en France pour prendre en compte en fait, euh, euh, la pénibilité eh bien, on se rend compte en fait, que les, les trois quarts des, des travailleurs euh, qui euh, ont cumulé un point sur leur compréhension pénibilité ce sont voilà, les hommes et euh, enfin il y a euh, l'accès et la participation euh, qui est moindre aux campagnes de dépistage des différentes euh, campagnes de prévention contre le cancer, etc. Euh, je reviens juste, euh, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais aller un petit peu vite, je suis désolée, mais euh, euh, l'androcentrisme dans la société et dans la médecine, euh, c'est euh, la, voilà, la première cause euh, de mortalité chez les femmes. Il faut savoir que la première cause de mortalité euh, chez les femmes, c'est euh, directement dû à cet anthrocentrisme et euh, que, du coup, la, la première cause de mortalité, ce sont les, les accidents euh, euh, cérébrales cardiovasculaires. Et, et en fait, les femmes sont prises en charge beaucoup moins rapidement euh, que, que, les, que les hommes et que, du coup, euh, voilà c'est assez fatal pour elles. Donc, ça, c'est un autre sujet que vous devez retenir et auquel on doit euh, se battre chez nous en France. Et vous avez d'ailleurs deux autres pathologies qui subissent la même chose qui est euh, l'autisme et euh, les femmes autistes Asperger sont moins bien diagnostiquées et donc ont plus de mal à, être, euh, à trouver un travail adapté, etc. parce qu'elles sont bien, moins bien diagnostiquées et pas valorisées. Et c'est la même chose pour euh, l'endométriose où euh, une femme met 7 ans à être diagnostiquée d'endométriose qu'on a des énormes problèmes également au niveau de la précarité menstruelle et qu'on essaie euh, de, de mettre en place la gratuité euh, des protections hygiéniques en France c'est très compliqué euh, voilà, parce qu'on a un gouvernement euh, de droite qui refuse d'entendre en fait nos euh, combats euh, pour euh, l'égalité et qu'on euh, voilà, a un accroissement également des femmes qui vivent euh, dans la rue et qui utilisent du papier journal euh, en guise de euh, protection hygiénique. Et enfin, les, les symptômes spécifiques aux femmes sont assez mal connus par les professionnels de santé. Les femmes elles-mêmes euh, ou les témoins éventuels euh, ne sont pas non plus, euh, euh, encore une fois à cause de, de ces de charge mentale. On ne fait pas attention aux femmes et aux symptômes qu'elles peuvent présenter et qui euh, signalent en fait qu'elles euh, elles sont euh, voilà, victimes de, de, de quelque chose. Et donc on a toujours une mortalité qui est trois fois supérieure pour les catégories sociales inférieures. Les femmes meurent trois fois plus dans les catégories les plus précaires. Je vais terminer euh, simplement. Voilà, encore une fois, le, le sujet c'est euh, euh, les, les moyens financiers, la reconnaissance. Euh, du travail euh, domestique et de voir comment faire en sorte qu'il y ait une juste euh, répartition des, des tâches à la maison et qu'il y ait euh, des, voilà, des, des circonstances euh, vécues par les femmes au le travail soient mieux reconnues. Et donc, ça, ça passe évidemment par euh, une me meilleure évaluation euh, du compte de prévention-pénibilité à la fois au travail et à la fois à la maison de simplifier euh, les différents accès aux différentes prestations sociales pour le logement, euh, euh, l'aide le, le, médicale, etc. Une fusion euh, de tous les différents systèmes de, euh, de santé qu'on a euh, en France, l'aide médicale pour les étrangers, euh, la complémentaire euh, euh, milieu, du, universelle de, de santé, etc. Que Et ça ne fasse qu'un pour faciliter les choses. Et enfin, qu'il y ait une formation euh, de tous les professionnels qui accueillent euh, des femmes et euh, tous alors la, la ministre des droits des femmes s'était engagée à le faire avant la fin 2019 ce n'est toujours pas le cas alors qu'il faudrait former euh, les médecins, les juges, les avocats, les enseignants, euh, les assistantes sociales, les policiers, vraiment tous les, les, les services publics qui reçoivent des femmes pour une raison ou une autre et à plus forte raison quand elles vivent euh, des situations de précarité ou de, de violence, à euh, les spécificités justement des inégalités. Euh, euh, vécu par les femmes. Et pour ça, évidemment, on doit s'unir, on doit euh, organiser des débats et euh, des, des ateliers pour qu'on puisse trouver les, les moyens de combattre l'austérité, de combattre les politiques de droite et euh, de combattre euh, voilà, pour euh, gagner des droits nouveaux pour les femmes. Je bon, vous remercie. we made a lot of different conversations with women about their reproductive rights. We, speak, we spoke mostly with precarious women, we spoke mostly with self-employed women and what they told us is for me shocking. So the first woman said, I'm self-employed. I wanted to have a baby for five years and when I got pregnant I wasn't happy. I just felt enormous Um, a fear of being without money and being without the projects. And then the other woman said, three months after I had a baby, I started to work on black market. I didn't have enough of the money for the survival. And the third woman, um, the owner of the company in which I worked,